Internaute. Mardi soir dernier, j'ai invité la comédienne Audrey Vernon sur le plateau du Média parce qu'elle remonte bientôt sur scène, tout bientôt, le 28 novembre prochain, avec son génial spectacle « Comment épouser un milliardaire » et on a parlé de mille choses. Est-ce que quelqu'un dans la salle gagne plus de 10 millions d'euros par an <rire> Encore une salle de pour. Ils sont en train d'emmener de, de, la planète à l'extinction, et nous on les regarde faire, on se dit « Ah c'est marrant, il y a une super idée euh, !» Merci son... Genre c'est nul <rire> Merci Cette ville futuriste en forme de ligne droite dans le désert d'Arabie Saoudite... Déjà, ils nous disent « En fait, on veut pas vous voir !» Donc foutez-nous la paix. Mais on a quand même essayé d'entrer en contact avec eux et on leur a offert une petite poupée en plastique et une petite voiture en plastique. Et là, je me dis, mais est-ce qu'on peut faire plus beauf comme symbole de notre civilisation. Et si Audrey remonte sur scène, c'est parce qu'elle souhaite soutenir une ONG de défense des droits des peuples autochtones face au rouleau compresseur de notre civilisation. Celle qu'on parfois nomme civilisation thermo-industrielle. Une date de spectacle unique, le 28 novembre à l'Européen, à Paris. J'y serai et je vous invite fort à venir aussi puisque l'argent des entrées sera reversé à l'ONG Survival International. Et j'ai trouvé ça chouette et important. C'est d'ailleurs ça qui a motivé mon invitation, mais aussi le fait de vous mettre ici le replay isolé, car l'interview était en direct, et en seconde partie d'émission, mardi dernier là, d'ailleurs tu peux revoir si tu veux la première partie de l'émission en cliquant sur le i juste ici, ou alors dans le lien dessous de la, en dessous de la vidéo, parce que c'est pas mal intéressant, tu vas voir, puisqu'on a notamment parlé du scandale autour de la ministre Agnès Pagny-Runacher, qui a planqué un million d'euros, tu sais, fait sur le business euh, du pétrole, hein, pas commun pour une ministre de l'écologie, de la transition écologique, et en plus n'est pas en, sans lien, bien au contraire, avec l'interview qui suit. Voilà, bon visionnage et on se retrouve juste après. De retour sur le plateau en, du Média en direct, nous sommes toujours le 8 novembre 2022, il est 19h25. Toujours debout est véritablement une émission politique et culturelle, et pour l'illustrer une fois encore, me rejoindront autour de cette table mes deux invités du jour, la comédienne Audrey Vernon et Marie-Denga Agbe, porte-parole de Survival France. La première remontera sur scène avec son spectacle Comment épouser un milliardaire le 28 novembre prochain à l'Européen, à Paris, au profit de l'ONG de la seconde, Survival International, qui défend les droits des peuples autochtones qui, bien souvent, ont affaire aux multinationales détenues par ces milliardaires, menaçant leur mode de vie et la planète entière. Dans son spectacle créé en 2008, déjà Audrey Vernon campe le personnage d'une jeune comédienne qui monte sur scène pour la dernière fois, car, eh ben, car demain, elle doit épouser le 33e homme le plus riche du monde, un être rare et d'exception, un milliardaire. Un seul en scène hilarant, plein de sarcasme, qu'Audrey Vernon s'est parfaitement maîtrisé. On regarde un extrait d'une captation euh, de 2012, je crois, et on la reçoit juste après. Est-ce que quelqu'un dans la salle gagne plus de 10 millions d'euros par an Encore une salle de pour… On est pauvres, on est pauvre, mais on est heureux. Alors, un milliardaire, j'explique, parce que pour les pauvres, les sommes peuvent paraître un peu floues. Un milliardaire, c'est quelqu'un qui a 999 millions plus 1. Il y en a seulement 1226 dans le monde, c'est rien. Ce serait des animaux, ce serait une espèce protégée. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de laitier pour leur fourrure et d'en faire des sushis. En tête, l'homme le plus riche du monde, c'est Carlos Slim, élu. En deuxième position, il y a Bill Gates et juste derrière, Warren Buffett. Lui, il n'a rien fabriqué, rien inventé et il a 50 milliards. Oh, J'adore Warren. Il ne change jamais de voiture, il a toujours la même maison. Il a épousé la serveuse du café d'en face. Il a voyagé une seule fois dans sa vie. Il allait en Chine, il a trouvé ça nul. Et son truc, c'est de manger un petit bon steak le vendredi. Et il est numéro 3. Sur 7 milliards. Et quand il sera mort, il va donner toute sa fortune à Bill Gates pour son association caritative. Il repène les écoles. Ouais, mais vachement bien. Au pinceau. Il va tout donner au ça, je comprends pas. Toute sa vie, il a vécu du travail des pauvres, il a essayé de ne pas les payer beaucoup, il a plutôt réussi. Et, et à la fin, il leur dit quoi Surprise, c'était une blague Et mon rejoint sur ce plateau, comme je disais, Audrey, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Très bien, merci. Parfait. Et Marie – Bonsoir. Bonsoir. – Merci d'être là ce soir, et d'accès mon invitation, ça fait très très plaisir. Alors Audrey, on vient de voir un extrait de votre spectacle qui est, je peux dire, il est vieux, enfin il a déjà… – il a, il a 10 ans. – Il a 10 ans, euh, il a 10 ans. Ouais. Euh, et là il a été capté en 2012, alors je sais que vous basez sur le classement des hommes et des femmes, enfin, surtout des hommes les plus riches du monde dans votre texte, classement qui a beaucoup changé depuis, mais est-ce que le reste aussi a changé Disons que là, en écoutant, je me dis, euh, bon, par exemple, là, je dis qu'il y a 1200 et quelques milliardaires. Là, aujourd'hui, ils sont 2668. C'est gigantesque. Et un des plus riches, Warren Buffett, à l'époque, il avait 50 milliards. Et Elon Musk, il a 200 milliards. Donc, euh, voilà. Progrès. Énorme progrès, gigantesque progrès grâce au Covid et, et à l'accélération, en fait. Les, les inégalités, elles sont, euh, elles sont folles. Et puis, je rappelle que... Euh, pour, pour que les gens aient bien la différence entre 1 million et 1 milliard, pour compter jusqu'à 1 million, il faut 11 jours. Et pour compter jusqu'à 1 milliard, il faut 31 ans. Donc il faut vraiment vraiment que les gens se disent que vraiment, millionnaire, ça rime avec prolétaire. Ça n'a rien à voir. Quand on parle de Mbappé, on se dit « il est riche ». Non. les riches c'est à partir de 1 milliard. Alors on a aussi la chance d'être en compagnie de, de Marianne gaga Agbé. Alors euh, encore une fois merci d'être là, vous êtes porte-parole de Survival France. Le spectacle d'Audrey qui se joue, on le rappellera plusieurs fois, le 28 du mois prochain, euh, date unique, ça c'est important de le souligner, unique, fait. Euh, se fait au profit de l'ONG dont vous êtes la porte-parole tout au moins du côté français, hein, sur, sur le territoire français. Avant de lui demander pourquoi, enfin du moins euh, qui s'est motivé son choix à Audrey de, de le faire, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots les combats et objectifs de l'ONG alors, Survival International, c'est une organisation, enfin, c'est un mouvement qui lutte aux côtés des peuples autochtones depuis plus de 50 ans. Donc, en fait, on travaille aux côtés des communautés pour défendre leur vie, protéger leurs terres et déterminer leur propre avenir. Mais ce qu'on dit souvent, euh, c'est que notre... Et ce qui est vrai, c'est que notre premier combat, c'est un combat contre le racisme parce que c'est le racisme qui justifie le vol des terres des, des peuples autochtones. Et c'est aussi un combat contre le capitalisme. Et c'est là où le, le, le spectacle lien de de Drey, voilà, le voilà. lien se fait, parce que c'est le capitalisme qui pousse le vol des terres pour des peuples autochtones pour le profit et l'exploitation de leur territoire pour le profit. Donc euh, voilà, donc nos combats, c'est vraiment euh, changer radicalement l'opinion publique pour mettre, fin, pour mettre fin au racisme et au colonialisme euh, auquel font face les peuples autochtones tous les jours. C'est un, voilà. enfin, oui, un objectif sur le long terme. Oui, on a des campagnes. Vraiment. Alors je pense que c'est ça qui fait une singularité. On ah, a oui. des campagnes sur le très long terme. Ah, ouais. C'est vraiment des campagnes de, de changement d'opinion et c'est aussi pour ça que sensibiliser l'opinion publique euh, à travers des spectacles et, et, et, et avoir des gens euh, qui ont un peu d'influence, de, de, en tout cas qui ont des communautés qui les suivent, c'est important pour nous parce que ça permet de toucher des gens qui ne connaissent pas forcément euh, à quel point c'est important de, de lutter pour euh, la diversité humaine et pour le respect euh, territorial des droits des peuples autochtones. Alors, euh, pour, du coup, on a un peu compris pourquoi, mais pourquoi, euh, Audrey, vous, vous avez voulu, vous, rejouer ce spectacle en 2022 Alors, euh, cette question, on a un peu la réponse, parce qu'on sait que ce spectacle n'est pas joué que par vous, c'est le vôtre, mais il est joué par d'autres dans le monde entier. Euh, alors, c'est pas forcément ça, le, peut-être, l'envie de le rejouer là, de le réactualiser, mais pourquoi d'abord au profit de cette ONG, cette à coeur mmh, Disons que là, avec euh, tout ce qui s'est passé, Bernard Arnault, les jets, machin et tout, je me suis dit mais il est incroyable ce spectacle. Il faut en fait, c'était par envie de leur jouer. Ah, euh, vraiment ça, en par fait. envie okay. de leur jouer. J'ai eu envie de, de redire ce texte et de, de l'actualiser évidemment. Et puis aussi, euh, pour moi maintenant, euh, ça vraiment plus aucun sens de jouer pour moi-même. Vraiment, dans, dans les années qui viennent, il reste deux, trois ans pour changer radicalement notre façon de vivre. Et ces deux, trois années, je vais les consacrer uniquement euh, à la jeune génération et à la survie de notre planète et des enfants. Et enfin, Vraiment, je ne veux plus du tout jouer pour des raisons euh, marchandes. Donc, en fait, maintenant, tous mes spectacles, j'ai beaucoup joué dans les ZAD pendant mmh. le confinement. Euh, voilà, là pour Survival. Euh, en fait, je veux me consacrer uniquement à ça. Et, et Survival... Pour écrire « Billion Dollar Baby », mon dernier spectacle, j'ai lu pas mal les rapports et en fait j'ai découvert la diversité humaine. J'ai découvert aussi les peuples qui arrivent à vivre sans multinationales, c'est-à-dire ils, ils font leur Comment nourriture. mais bah, ils sont autonomes. Ils sont oui, ils autonomes, sont mais oui, ils sont ouais. autonomes, ils n'ont pas besoin de nous. Et la seule chose qu'ils nous disent, c'est en fait juste foutez-nous la paix. On ne veut pas d'électricité, on ne veut pas de multinationales, on ne veut pas de routes, on ne veut pas de, de, de Wi-Fi. Enfin, et je pense que vraiment... Il faut les entendre à la fois parce qu'on doit respecter leurs leur choix et aussi parce que c'est un exemple pour nous. À, face à l'effondrement qui vient, il va falloir qu'on s'auto-organise, qu'on s'autonomise et qu'on arrive à se passer de ces milliardaires. – C'est difficile les 2000 là, on voit que vous avez suivi avec attention toute l'émission, vous voyez réagir, l'actualité est criblée de cela, mais c'est très bien de pouvoir, j'imagine, euh, euh, bah, s'attaquer à, à ce monstre qui souvent, euh, ma foi, au pied d'argile, on le sait, on peut, il y a des fois un petit truc qui permet de faire tout basculer, et d'ailleurs, euh, Survival International est, est peut-être… Ben, vous êtes une, une des actrices du mouvement, c'est-à-dire du mouvement, -à -dire du mouvement où de, pour pouvoir faire changer l'opinion publique avant de faire changer de paradigme le monde. Euh, de votre côté, c'est surtout ce qui m'a, en, en faisant des recherches sur votre travail, tout le monde de l'ONG, ce qui m'a frappé, c'était la, la recherche, justement, les enquêtes sur le terrain, peut-être le plus compliqué à faire, euh, qui coûte le plus d'argent, qui mobilise le plus de personnes sur le terrain. Comment vous faites euh, pour que l'ONG puisse aller sur le terrain, les terrains où les droits humains sont violés — Alors... Euh, donc il y a deux... — Ça soulève des choses. Oui, — hein, Oui, ça soulève des choses. Il y avait ouais. la partie financement. Alors pour expliquer aussi aux personnes qui nous regardent et qui nous connaissent pas, nous, on n'accepte pas d'argent des gouvernements ni des grandes entreprises qui pourraient violer les droits humains. Donc on est... Euh, assez unique dans le paysage des ONG, et c'est aussi pour ça que, parce que d'avoir Audrey qui, qui donne le profit du spectacle à Survival, c'est important. Et d'avoir plein de personnes, nous c'est grâce aux sympathisants et aux gens dans le monde qu'on peut faire notre travail et aller sur le terrain. Donc c'est vraiment important aussi des initiatives comme celle-là. Aussi grosses, et après des petites, on a des gens qui font plein de choses pour réunir des fonds pour nous, des soirées-comptes, qui vont... Enfin voilà, il y a plein d'initiatives qui sont faites. Donc c'est comme ça qu'on peut se financer. Ensuite, voilà, de manière, simple, pratique. De manière ouais. pratique. Après, toutes nos recherches donc, sont faites en interne par nos chercheurs qui, font sur le terrain, qui vont sur le terrain. Et comme je vous le disais, ça fait 50 ans qu'on travaille, donc on a lié des relations très fortes avec des communautés autochtones et aussi euh, des partenaires euh, sur le terrain qui vont euh, nous informer de violations. Et puis nous, on va aller, on va construire nos rapports et après, on va euh, s'en servir pour pouvoir euh, dénoncer ce qui se passe. Voilà. Et aussi, je pense que c'est ce qui fait notre singularité, c'est que est, tout est fait en interne que les connaissances qu'on a, elles sont de première main. Euh, et je pense que c'est important voilà de le dire. Bien sûr. Alors, euh, quand on parle de, de, de peuples autochtones ou de, de, de, de tout ça, en fait, là, il y, y a eu quelque chose qui a marqué euh, l'opinion publique et, et l'actualité ces derniers temps, c'est euh, le projet de Line. Je ne sais pas si vous, vous avez vu, si vous avez suivi cette ville futuriste en forme de ligne droite dans le désert d'Arabie saoudite qui s'étendra sur 170 km de long et euh, 500 mètres de haut, et je ne sais plus combien de mètres de large, mais vraiment, c'est un truc incroyable, futuriste, qui construit une ville mais enfermé dans deux, entre deux miroirs avec des millions d'habitants euh, dans le désert et qui s'en du coup sur autant de kilomètres, qui va chasser du coup autant de tribus de leur terre euh, et encore des chantiers qui ont lieu notamment avec les JO euh, d'hiver qui ont lieu dans le désert, enfin les, les stades au Qatar là qui vont accueillir la, la Coupe du Monde, etc., qui aussi chassent. Est-ce que euh, vous allez sur ces terrains-là ou est-ce que vous ne pouvez pas y aller parce que c'est bien trop dangereux et effectivement… Euh – En fait ça dépend, nous comme je vous disais, on n'accepte on, on pas de fonds publics ni des entreprises, ouais. donc ça veut dire qu'on est une plus petite équipe, donc on prend un certain nombre de cas limités euh, sûr. Par, euh, par an. Donc on, on est sur tous les fronts, mais c'est juste qu'on choisit les cas en fonction euh, de la gravité. Euh, on va aussi travailler avec les communautés qui n'ont pas d'accès à la scène internationale. L'idée, c'est d'être vraiment une plateforme, donc des communautés qui ont plus difficilement accès à la scène internationale ou aux médias internationaux. Nous, c'est pour ça qu'on qu intervient pour les défendre. Et puis aussi avec... Euh, euh, des communautés qui n'ont plus à perdre, donc qui sont encore en autosuffisance et qui risquent de perdre leur autosuffisance. Donc voilà. Mais après, oui, on prend tout type de cas. C'est juste euh, quel cas on peut prendre. Et malheureusement, on est obligé de choisir par an. C'est-à-dire qu'on a des grandes campagnes qui s'étendent sur euh, parfois 20-30 ans et à l'intérieur de ces grandes campagnes, des petits cas. Les campagnes euh, sont longues ouais, et, et difficiles, évidemment. Les campagnes sont longues ouais, euh, ouais. parce que c'est vraiment, comme je vous disais, un changement complètement... Euh, euh, ce qu'Audrey montrait par exemple, nous, ce que une, une des campagnes qui s'appelle « Décoloniser la protection de la nature », c'est montrer, ce qu'elle expliquait aussi un peu, c'est qu'on entend souvent que tous les humains détruisent la nature. Et, et nous, ce qu'on veut expliquer, c'est que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tous les humains, c'est euh, le système capitaliste. Donc euh, là, l'exploitation des ressources naturelles à des fins lucratives et la surconsommation euh, croissante poussée par les pays du Nord qui, qui détruit la nature. Mais il y a euh, d'autres sociétés qui ont un rapport complètement différent. Et, et comprendre ça... C'est euh, aussi comprendre qu'il est, est important de protéger les territoires autochtones parce que ce sont eux qui sont les plus à même de protéger oui. leur territoire. Oui. puis ils ont le secret en plus. Ils ont le secret. Ils, ils savent comment vivre sans détruire cette planète. Et, et nous, on ne l'a pas. On ne l'a plus. On ne l'a pas, plus. on l'a plus. Oui. Et, et, et voilà, il faut qu'on retrouve ce secret. Et, et je pense que ce sont les plus capables de nous l'enseigner et c'est vraiment pour ça. Moi, je, je, je trouve que les peuples non contactés, par exemple, ils sont vraiment riches d'enseignement parce que déjà, ils nous disent en fait, on ne veut pas vous voir. Donc, foutez-nous la paix. Et, et je, trouve, je trouve ça un, un message intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend le cas des sentinelles qui vivent au large de, de l'océan Indien, qui n'ont pas de ressources, pas de matières premières, donc on n'est pas allé voir, mais on a quand même essayé d'entrer en contact avec eux et on leur a offert une petite poupée en plastique et une petite voiture en plastique. Et là, je me dis, mais est-ce qu'on peut faire plus beauf comme symbole de notre civilisation C'est ça qu'on leur propose, en fait. Et c'est tellement triste. Et voilà, c'est pour ça que je me dis que que vraiment, on a, on a énormément à apprendre de ces sociétés qui n'ont pas créé la bombe atomique, qui n'ont pas créé euh, l'ESUV, le smartphone, et ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas, c'est parce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils ne veulent pas, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont un regard sur notre civilisation, ils la connaissent et ils n'en veulent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas la voir, en fait. Et, et ça, je trouve que c'est vraiment très important de, de, de le comprendre, c'est que, euh, et puis on a l'impression aussi que si on les enlève de chez eux pour les mettre dans une ville où ils vont sortir de la pauvreté, par exemple gagner 1,90 € par jour, c'est formidable, on les sort de la pauvreté. On les civilise. On les civilise, alors qu'eux, euh, ils sont complètement euh, euh, autonomes et qui n'ont pas... Ça aussi, c'est un magnifique exemple de gens qui vivent hors de, du système de la marchandise. Ils ont un autre système de, de partage, ils ont une autre façon de de transmettre, ils ont une autre façon de, de communiquer, de, de faire des échanges, mais qui ne passe pas par l'argent. Et, euh, et c'est un vrai trésor quoi, de, de, de, de voir que c'est possible. Et ça, ça, je trouve que c'est très proche aussi de, de, des ad où je vais jouer. Et dans les ad il y a toute une façon de vivre qui est très proche. C'est-à-dire qu'il y a des échanges non marchands, il y a de la solidarité, il y a du partage. Et euh, la marchandise recule, en fait. Et les milliardaires, évidemment, reculent. <rire> Alors, avec ce spectacle-là, euh, mais aussi avec les autres, Audrey, hein, je vous invitais, il y a... Près, pratiquement un an déjà, ça passe vite en décembre dernier avec euh, le spectacle et le livre que vous avez juste ici, Billion Dollar Baby. À l'époque, on a parlé des enfants et s'il fallait la peine. Je vous encourage à aller revoir le Henry Play. Le, le, le, le, c'est étonnant parce qu'effectivement beaucoup de gens pensent que ben non, euh, les enfants c'est pas écolo, etc. Faut pas en faire, le monde est pourri, il est foutu. Et vous avez une, des réponses qui étaient qui, qui détonnaient, c'était super intéressant. Et vous essayez du coup dans, dans vos spectacles souvent les trafics du capitalisme, on l'a compris, on l'a entendu même tout, quasiment tout le temps, et de la société qu'on pourrait qualifier de thermo-industriel, je crois que c'est un terme qu'on avait utilisé. Vous opérez euh, aussi souvent dans des chroniques acerbes sur France Inter à l'époque, dans ce sens, en, en, entre autres, à l'heure, euh, aujourd'hui, des étiquettes toujours plus étroites, n'empêche, qu'on se donne, qu'on qu reçoit, est euh, difficile à porter aussi, je vais quand même jouer le jeu. Euh, vous qualifiez, au euh, début, vous le disiez tout à l'heure, hein, je, je vais mettre de côté le côté art pour plus, vous n'avez pas prononcé le mot, mais militer. Est-ce que comédienne militante, ça vous fait réagir comment, en fait ah, j'aime pas. Aime pas Non. Pourquoi hum... Comédienne, ça n'a pas changé. Ça, non, ça n'a pas changé. Euh... Mais militer, pourquoi C'est pas, pas un mot sale. Non, mais je sais, mais je sais pas pourquoi j'aime pas... Je sais pas. Je sais pas, non, non. Non, mais... Euh... Creusons. Il y a un truc à savoir, il y a un truc à creuser. <rire> non, je sais non pas, je sais pas. Je, je... je préférerais... Euh... Bah, J'ai l'impression que militant, il n'y a pas vraiment d'effet sur le monde. J'ai un peu peur. Je préférais euh, quelque chose de plus résistant et de plus effectif euh, sur le monde, en fait. C'est vrai que ce mot est un peu des fois galvaudé. C'est vrai qu'on. Journaliste aussi, c'est la même chose. Journaliste militant, c'est négatif, péjoratif. alors qu'on l'est quasiment tous, en choisissant de sujets, etc. Et J'ai aussi une anecdote sur le cinéma, puisque vous êtes quand même lié à ce monde-là, où on, on, on voit qu'il y a quand même une norme sur les choses. On met des étiquettes normatives, c'est-à-dire qu'un film qui se passe dans un appartement bourgeois du 16e arrondissement, avec une vie classique, c'est un film normal, une comédie, un drame. Et un film qui va parler d'autre de de, chose, finalement. Ce que vous soulignez là, c'est un film de genre un film militant. Est-ce que c'est pour ça que vous refusez l'étiquette, pour justement ne pas subir ce côté péjoratif ?– Oh ben, bah, c'est pas une étiquette… Enfin, euh, je, je vraiment, toutes tout ces questions-là, je m'en fiche un peu. – C'est pas fait. important. – Non. – Non, oh oui, finalement, les étiquettes, c'est <rire> finalement, c'est pas important. Et puis du coup, sans minimiser l'action euh, que vous euh, soulevez là, de remonter sur scène à l'Européen, parlons euh, concret, on parlait tout à l'heure de, de, de, de financement. L'Européen, c'est 350 places. Le tarif unique c'est 22 euros. On arrive à 7700 Ah, C'est beaucoup pour un Smicard ou même pour nous, hein, c'est beaucoup, c'est une somme. Mais est-ce que c'est de, pas de l'ordre un peu de, de, de, de, de, du symbolique C'est une somme, hein, bien sûr, encore une fois. Ben oui, euh, à l'échelle des combats... Que vous menez, que vous souhaitez encore mener Merci. chez sandré <rire> Merci, Genre, c'est nul. Merci. J'avais même pas fait le calcul mais de 22 euros fait. par 350 et tout. Putain, merde. J'en ah, bah, voilà. ai ma situation. Non, c'est <rire> pas symbolique parce que ouais. c'est. Euh... Alors, bien entendu, euh... on aimerait qu'il y ait 1000 places et que ça soit rempli, mais, mais en fait, l'idée, c'est de montrer que si on a plein de. Personnes comme Audrey qui font des, des initiatives pour récolter des fonds et pour parler de notre travail, et en fait, ça fait effet boule de neige. Mmh. Donc si déjà cet argent nous permet de continuer à travailler... Et, et en fait, ça permet de sensibiliser d'autres personnes qui vont regarder cette émission ce soir, qui peut-être auront envie de donner 5 euros par mois, 10 euros par mois, peut-être juste une euh, fois, je sais pas, 50 sûr. euros. Donc euh, c'est pas tant la somme euh, fixe à l'européen qui déjà est bien et peut-être représente une goutte d'eau, mais c'est tout ce que ça peut ensuite engendrer. Donc des gens qui vont être euh, voilà, sensibilisés, des gens qui vont avoir envie de donner... Euh, donc, euh, non, Moi, je, nous, on est, on est très contents. Je n'avais pas encore fait le calcul pour être honnête. Ah euh, voilà. voilà. Mais c'est une somme importante. Mais, oui, donc, oui, oui non, non, mais ne, ne rêvez pas trop. Il y a quand même un peu de frais. Il y a bah des, oui, des, des, du théâtre ça. à payer, des choses et tout. Donc, euh, bon, euh, puis on n'est on pas, pas encore complet. Donc, euh, je, je, je n'ose pas euh, promettre cette somme. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai vendu ma première robe de mariée de Comment épouser un milliardaire au profit des jardins à défendre d'Aubervilliers ouais. euh, pour les militants qui ont été... Alors que les... les les travaux étaient illégaux. Il y a des gens qui ont quand même fait de la garde à vue et qui ont été euh, devant la justice. Mmh. Et donc voilà, j'ai vendu ma première robe de mariée aux enchères et, et j'ai récolté euh, à peu près 500 euros. <rire> mais genre, quelques jours après... Je ris, mais bon, faut pas. Enfin, voilà, faut pas. Non, mais quelques jours après, il y a eu cette espèce de gros truc. Alors, j'ai rien compris ce que c'était un truc sur Internet... Alors, quoi Un truc sur Internet, de vente aux enchères. Non, pas de vente aux enchères, mais de... Ça a rapporté, mais genre des millions. Ah, un financement participatif, un crowdfunding. Non, mais de jeux en ligne. Je sais pas. Ah oui, le z oui. Voilà. Et là, la somme, elle était gigantesque. Et donc, j'avais honte de mes pauvres 500 euros. Faut pas. On le dit aussi pour le média. D'ailleurs, donner aux médias aussi au message, c'est un peu le combat, finalement. Non, mais je pense que c'est aussi une question d'énergie, Bien sûr. Une question d'énergie et de soutien, et... En parlant d'énergie de soutien, justement, pour en revenir un peu, parce que c'est l'élément qui va euh, faire en sorte que les choses se passent, c'est le spectacle, c'est ça, ça qui est intéressant, qui va venir venir les gens, qui va ouvrir les, les chakras, je ne sais pas comment dire les choses, mais tout du moins, Audrey, avec ce spectacle-là qui est hilarant, euh, je ne vais pas le cacher, je le dis d'avance, j'avais envie de diffuser un second petit extrait, euh, sans trop spoiler, où l'on vous voit cette fois-ci en 2017, éduquer, j'ai envie des gros guillemets, un public de pauvres, euh, sur qui sont les vrais riches, on regarde. Bon, ça les gars, c'est la base, hein. Carlos Slim, élu deuxième homme le plus riche du monde, il a 15% du Mexique. Je vous ai mis un beau pour ne pas vous décourager. Larry Ellison, c'est le PDG d'Oracle, Java sur les ordinateurs. Un truc gratuit, on ne sait pas comment il fait. « Quoi Ah Il est bien Attendez de voir les autres, vous allez le regretter. » George Soros, il a inventé les hedge funds. Bon, après, il a ruiné l'Angleterre, la Grèce, le Franc, et en ce moment, il adore l'euro. Euh, qui est-ce qui aime le Nutella ?« Eh bah ben, c'est pour elle !» Elle est rentrée cette année dans la liste de Forbes parce que son mari Michel Ferrero est mort l'année dernière pour la Saint-Valentin. C'est triste. Il a fait exactement le cadeau que je voulais. 40 milliards. C'est un plaisir de voir ces images-là. <rire> ouais, je, je trouve ça formidable que Michel Ferreiro soit mort le jour de la, la Saint-Valentin. Non, mais voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui me fait rire. De rire, de rire, ça me fait... Ouais, bon, voilà, effectivement, c'est très drôle. Il faut aimer humour faut aimer un peu, quand même, qui se dérange comme ça. Quoi, parce que finalement, là, on se rend compte que... Euh... Franchement, ceux qui nous dérangent, c'est quand même les milliardaires. Ils nous cassent les pieds. Ah, pas mal. Ils sont en train d'envoyer euh, des, des, des, des tonnes de CO2 dans l'espace pour envoyer une Tesla. Enfin, je veux dire, c'est quand même eux qui nous cassent les pieds plus que l'inverse. Ils nous font rêver aussi quelque part Non. Non, non, non, non, ils ne nous font pas rêver. Ils sont en train de… de 2668 personnes, ils sont en train d'emmener de, de, la planète à l'extinction. Et nous, on les regarde faire, on se dit « Ah, c'est marrant, il a une super idée, il met une Tesla en orbite ». Enfin, c'est fou, notre, notre amour pour les milliardaires et puis notre respect. Enfin, je veux dire, quand on voit un Bernard Arnault, il est, il est gentil. Mais de, de faire croire aux jeunes de banlieue que l'idéal dans la vie, c'est d'avoir un sac Vuitton ou des baskets Dior, c'est quand marche, même… Hein ça marche tellement bien. Enfin, quand je vois des gens dans le RER avec les sacs Vuitton, je me dis mais ça marche très, très bien. Et c'est du lavage de cerveau. De toute façon, tout ça va s'effondrer d'ici 2-3 ans. Donc euh, il faut Youpi. prendre patience. <rire> mais non, mais ça va être génial. Plus de partage, plus de plus de solidarité, plus d'autonomie, puis on va apprendre des peuples autochtones comment faire pour être, justement, libres. – On verra ça à un moment venu. Alors là, dans l'extrait-là, c'est intéressant aussi, parce que finalement, on se rend compte qu'on ne les connaît pas, en fait, ces humains-là, qui, qui possèdent réellement le monde, on ne les connaît pas, c'est vrai riches. Comment vous l'expliquez, tous les deux, toutes les deux ?– bah, Je pense que c'est pas mal, parle du, du parce que Oui, parce que, bah, juste avant, vous parliez de, de Perenco, et donc nous, on a, une, euh, on a une action, on appelle ça action urgente euh, contre Perenco, justement, qui est inconnue du grand public en France. Et c'est incroyable parce que selon le magazine Challenge, c'est la 15e fortune de France et la famille Perrodo euh, détient toutes les parts de Perenco. Alors oui, certes, ils sont malins, donc elle est franco-anglaise. Donc en fait, elle ne mentait pas forcément quand elle disait qu'elle n'était pas française, parce qu'elle euh, est franco-anglaise, l'entreprise. Et, euh, et c'est vrai que nous, donc, on essaye... Euh, en fait, euh, Perenco euh, veut euh, exploiter du pétrole dans un territoire de peuples non contactés. Euh, donc Audrey en parlait, ce sont des peuples qui n'ont pas de contact avec la société majoritaire. C'est des peuples qui probablement en ont eu, mais face à la violence dont a résulté, enfin, qui a résulté du contact, ont on hein. décidé de ne plus avoir de contact. Donc, nous, notre, notre travail, c'est de lutter pour leur autodétermination, donc dire qu'ils savent qu'il y a la majoritaire à l'extérieur, ils ne veulent pas de contact, on n'a pas à forcer le contact. Donc, voilà, Perenco veut exploiter le pétrole, ce qui mettrait en danger donc, la nature, bien entendu, mais aussi la survie de ces peuples qui n'ont pas développé d'immunité contre certaines maladies. Et euh, ils font la sourde oreille à toutes les lettres qu'on a envoyées, parce qu'en fait, euh, le, le, le territoire, en fait, ça fait... Presque 30 ans que les organisations péruviennes disent qu'il y a des peuples non contactés dans ce territoire, qu'il faut le protéger. Là, en juillet, il y a une commission qui a dit oui, il y a bien des peuples. Et Perenco a intenté une action en justice pour empêcher la création de ce territoire, pour réfuter qu'il y avait vraiment des peuples non contactés. Et ils sont prêts à tout faire pour exploiter le pétrole. Donc voilà, Donc si les gens écoutaient et veulent en savoir plus sur Perenco, je les invite à aller sur notre site pour voir... Donc euh, cette pétition et aussi on a fait sur les réseaux sociaux des cartes explicatives parce que vraiment les gens ne connaissent pas euh, cette entreprise. Moi j'ai parlé à plein de gens autour de moi qui connaissent, j'ai ben, entendu Total, mais qui n'ont jamais entendu parler euh, de la famille Perodo. D'où l'importance de médi des médias et, et de la médiation sur le chose. Et je pense qu'on ne les connaît pas parce que c'est des gens qui n'ont pas envie qu'on con qu connaisse c'est des familles qui n'ont pas forcément envie qu'on sache tout sur leur patrimoine mmh. et, et voilà mais je, je pense souvent à Emmanuel Beignet Emmanuel Beignet j'en parle depuis très longtemps c'est le propriétaire de Lactalis et, et... Il y a une dizaine d'années, quand j'ai écrit le spectacle, il n'y avait qu'une seule photo d'Emmanuel de Beignet sur Internet. Et vraiment, personne ne connaissait Emmanuel Beignet. Et il est devenu connu il y a quelques années quand il y a eu l'affaire du lait infantile contaminé. Oui. Oui. Et là, il a été obligé d'aller dans les médias et obligé de, de, de, de montrer sa tête. Et, et c'est vrai que pour moi, une des grosses... Euh, une des grosses euh, missions un petit peu du spectacle, c'était de, de dire c'est pas ils sont pas c'est pas des dieux grecs ces gens en fait c'est des gens ils ont ils existent ils ont une photo ils ont un nom une adresse des activités des adresses et <rire> des adresses <rire> mais c'est pas pour dire euh, qu'il faut faire des choses négatives contre eux mais c'est juste pour dire on peut les combattre en fait, c'est pas des... Amazon, c'est pas une entité mystérieuse. Il y a un type derrière qui s'appelle Jeff Bezos. Et euh, on peut lutter contre lui. On peut se battre avec plein de moyens euh, pour, euh, par exemple, ne jamais... Moi, moi, par exemple, je veux dire, je, je, je, par exemple, j'ai pas de smartphone. Enfin, euh, j'essaye de, de, de, de leur donner oui, le, un, un, un. Le, le moins de place possible. Et ça peut être... Moi, mon choix, c'est de... de de ne pas avoir de smartphone, vraiment, pour être le moins en contact possible. Je cherche jamais quelque chose sur Google, euh, parce que je les connais. Donc, donc vraiment, je ne voilà, veux vraiment pas leur fait donner d'argent. <rire> mais, euh, mais voilà, je pense que le, le fait d'associer une marque à un groupe, à une personne, c'est intéressant pour... Euh, pour les gens, parce qu'il faut comprendre qu'il vaut mieux euh, donner, à, quand on fait ses courses, à, aux primeurs euh, do, du centre-ville, plutôt que d'aller chez Bernard Arnault, qui est, qui est, qui est Carrefour. Enfin, c'est vraiment... – C'est des petites actions. Moi, je ne suis pas convaincue, mais pourquoi ah pas. Bon – Mais Oui, ah c'est bon un débat qui pourrait durer longtemps. Il faut le faire, mais de là, à, à, on ne pourrait pas finir là-dessus, par exemple, en disant, bah, voilà, faites vos courses, euh, je pense c'est mon avis, hein, euh, chez vos commerces locaux, euh, plutôt que chez Leclerc. OK, mais ce n'est pas ça qui va empêcher... Euh... – Oui, moi, je trouve que c'est... Nous, ce qu'on essaye de faire, on c'est de pas essayer de mettre sur le, faut le on faire, le met mais... pas sur la responsabilité individuelle des, des gens, mais on essaye de mettre la pression sur les entreprises qui elles peuvent changer leurs moyens de, faut qu'elles s'autodétruisent, faut... donc voilà, ça faut qu'elles s'autodétruisent. Une toute dernière question avant mmh. de rendre l'antenne, une toute, toute dernière. Quand on parle des tribus, tout ça, des... enfin quand on parle plutôt des peuples autochtones, on parle, de... on pense à des tribus en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, etc. Euh, et, et, et pourtant, on, euh, chez nous aussi, en Occident, mmh. en France, des gens sont menacés, euh, qui se font chasser leur territoire à grands coups de projets inutiles on va faire court à hein, un, un grand coup de gentrification, comme on dit aussi. On pense là à Paris Nord. Enfin, moi, je vis là-bas, je le vois tous les jours. Enfin voilà. Euh, euh, Est-ce qu'il y, est y a des liens, en fait, des liens entre tout ça, entre ces, ces parce qu'il n'y a pas de pour le coup-là. Je voudrais juste si, justement, ah. parce que les gens oublient souvent. Alors, peuple autochtone, là, c'est très large. Ça, ça représente une variété, une diversité de peuples très grande. Mais euh, la France, a la, sur son territoire, qui est la Guyane, a des peuples autochtones qui sont les peuples Kalina et les peuples Kanak. Et la France n'a pas signé la Convention 169 de l'OIT qui reconnaît les droits des peuples autochtones et qui permet le respect de leurs droits territoriaux. Donc, si, en fait, en France, il y a des peuples autochtones qui ne sont pas respectés et dont les droits territoriaux ne sont pas respectés. Les Je voulais juste le, le préciser. Les Corses, c'est une forme formes de, peu de peuples autochtones aussi qui réclament quand même à grands cris euh, de d'avoir une forme de de, de protection de, de, de l'île il y a les, les basques aussi euh, et pour moi les, les, les paysans c'est des, des peuples en autochtones envie, ouais, aussi enfin je veux dire quand, quand je vais à Saclé et euh, qui a une zad qui essaie d'empêcher la bétonisation des terres les, les gens qui sont sur ces terres c'est ils ont un rapport à la terre qui a un rapport euh, euh, viscéral en fait et, et le pas chassé, c'est aussi euh, lié, du coup. Mais c'est d'une violence, euh, mmh. c'est d'une violence rare. Et, et, et mais je me souviens, quand j'ai joué Bill Dollar Baby, justement, à Saclay, il y avait un mulot qui me regardait. Et il y avait un mulot qui, qui, oui, qui regardait le spectacle. Et je me suis dit, voilà, ce qu'on est en train de détruire, c'est tous ces liens qui sont des liens de cohabitation et qui sont des liens sans lesquels... Malheureusement, on ne survivra pas et je pense qu'il ne faut pas avoir de doute là-dessus. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas aller chez Bernard Arnault, chez Carrefour et tout ça, parce que c'est des endroits où la vie est complètement absente. Eh bien merci à toutes les deux d'avoir répondu. Merci beaucoup. Et puis venez donc mais je le 28 novembre. Bien sûr. Oui parce que si jamais <rire> c'est complet, je pourrais refaire une date ah. de chagrin d'amour au profit de Terre de lutte en février. J'aimerais beaucoup Terre de lutte justement, c'est les soulèvements de la terre, c'est les méga bassines, c'est tout ça. Et euh, voilà, il faut soutenir les luttes. Euh eh ben, je, je, je, ces sujets dont on pourrait, euh, bah, j'adore, hein, c'est passionnant, <rire> euh, on pourra en parler, parce que c'est art, culture, philosophie, politique, donc finalement c'est tout ça qui, qui sont mélangés. Euh, je rappelle qu'on peut du coup encore une fois, hein, dès à présent, prendre ses places sur le site internet de l'Européen euh, pour le spectacle d'Audrey non euh, comment euh, épouser un milliardaire. Personnellement, j'y saurais avec grande joie et j'encourage ceux qui nous regardent à y aller. D'autant plus que cette soirée se fera donc au profit de l'ONG sur international. Retrouvez toutes les euh, informations en barre d'inscription. Merci encore Audrey. Merci Marie. Merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt. C'était bien cool, tu trouves pas En tout cas, je mène ce type d'entretien, d'interview, chaque mardi soir, en direct sur le média, si ça t'intéresse, hein, tu peux aller mater. Parce que c'est aussi une partie, une autre facette de mon travail, que tu vois pas forcément sur cette chaîne-là. Euh, et à côté de ça, justement, je suis en train de réfléchir et de travailler sur un nouveau format phare, enfin j'espère qu'il sera phare, pour revenir régulièrement sur ma chaîne YouTube, ici, ma chaîne à moi, avec une ambiance bien cool, une, pour parler politique, culture et même pour s'amuser un peu, tu verras, j'ai pas mal d'idées. Et pour ça, j'ai fort besoin de votre soutien à toutes et à tous qui me regardaient depuis déjà longtemps pour monter ce projet, puisqu'il est indépendant et financé comme toutes les vidéos ici que par vous. Donc si vous le pouvez, venez aider en faisant un don unique ou mensuel sur jemil.fr slash soutien. Merci beaucoup pour ceux qui le font déjà, pour ceux qui vont le faire dès à présent. Et en attendant, moi je vous dis à très vite ici, parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao